Depuis le début de la crise entourant la fonderie Horn, on s'exprime principalement des termes quantitatifs. On calcule en nanogrammes, en nombre de jobs, en millions à investir. C'est concret et graphique. Mais ça vaut combien se sentir en sécurité? Elle s'élève à combien la facture d'une communauté fracturée? Il y a des éléments fondamentaux qu'on écarte rapidement du débat public à défaut de pouvoir les mesurer. Dans la discussion collective, on est plutôt allergique au qualitatif trop inconfortable, exigeant, compliqué. En culture, on dit qu'on s'adresse davantage à l'hémisphère cérébral droit, auquel sont attribuées les facultés artistiques, émotionnelles et intuitives. Nous avons d'ailleurs toujours à défendre notre valeur, notre importance dans la société, parce que la richesse qu'on génère est diffuse. L'art accompagne les essolés. Il nourrit l'imaginaire des enfants, apaise des peines. Il ravive des espaces tristes, crée des contacts. L'art dynamise, revitalise des bénéfices invisibles dans la colonne des crédits. Le Conseil de la culture de la vitibité se préoccupe des répercussions directes et indirectes émanant de la situation qui accabre Aranda depuis déjà trop longtemps. Nous redoutons l'impact de la lourdeur du climat dans ce milieu déchiré. La vie culturelle bien plantée de rouen s'abreuve dans la fierté de sa communauté qui mobilise, inspire et fertilise. Nous craignons l'appauvrissement d'un terreau qui a mis tellement d'années à s'enrichir. Le Conseil de la culture n'a pas de statistiques ni de réponses à partager. Mais nous avons, nous le croyons, de grandes questions.